Bonjour mes chers élèves de CO1, deuxième année primaire, je vous présente votre livre préféré que vous aimez tous, c'est l'arbre au mot. Alors cette fois, dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire, une très belle histoire. Lecture suivie. Alors suivez avec moi, prenez votre livre. Jérôme et Badaboum, un autre épisode. Alors, mes chers élèves, je vais vous raconter l'histoire, Jérômeine et Bédab. Notre histoire commence par cette partie. Alors, voici les deux dragons cracheurs, deux filets. Et les filets sont suspendus aux arbres. Et tout ce que vous voyez, ce sont des prisonniers. Alors, Jérômeine cherche ses parents... Alors, elle est sûre, elle est tout à fait sûre qu'ils sont prisonniers des dragons cracheurs de filets. Cracheurs de quoi s'exclame Midinette. De filets, reprend Badapoum. Ces dragons sont plus bêtes que leurs pieds et cherchent toujours des embrouilles. Ils ont capturé les parents de, G de Gérion. Ils ont capturé les parents de Jérôme à l'aide des défilés qu'elle crache sur tout ce qui bouge. Venez, venez, on va les délivrer. Midinette, installe-toi sur mon crâne, on aura sûrement besoin de toi. Alors donc, si vous avez commencé s'il vous plaît maintenant dans la forêt des dragons cracheurs de filets voici les deux dragons cracheurs de filets ils crachent tout ce qu'ils bouge alors dans la forêt des dragons cracheurs de filets le spectacle fascinant époustouflant des dizaines et des dizaines de filets se balancent aux arbres. Jérôme a l'impression de se trouver dans un magasin de luminaires. Chaque filet a son locataire comme chaque lustre a son ampoule. Comme cet exemple. Luminaire. C'est un très bon exemple de luminaire. Ça veut dire chaque filet, chaque filet a son locataire. Regardez ici. C'est ça ce qu'on appelle locataire, locataire, locataire. C'est un autre locataire. Alors, chaque filet. À son locataire, comme chaque lustre à son ampoule. Jérémine n'en croit pas ses yeux des avions, des fusées, des fantômes, des grands explorateurs, des mongolfières, des lutins, des feux follets. Une lécorne et mille autres encore sont emprisonnés au-dessus de sa tête. Comme ces exemples, Ils sont emprisonnés au-dessus de sa tête. Pourquoi font-ils tous ces prisonniers de mon Aucune idée, répond badapoum Même eux ne le savent pas. Jamais je ne retrouverai mes parents dans ce foyer. Ne te décourage pas. Attendons le retour de Midinette. Je suis sûr qu'il va les repérer. Ça veut dire les parents de J Jérémie. À condition qu'ils ne se fassent pas capturer. Rassure-toi. Elle est bien trop maligne. Tiens, la voilà. Je sais où ils sont, suspendus à un boulot gardé par un énorme dragon. Voici un exemple d'un énorme dragon. Est-ce qu'ils vont bien Interrogez-nous. Ils ont l'air en bonne santé, mais je n'ai pas osé m'approcher d'eux. Ça veut dire les deux dragons. Ce dragon est tellement laid. Alors tu as bien fait, dit Badaboum. Écoutez, voici mon plan. Et, sur, et surtout, et surtout, restez bien, restez bien caché dans cette grotte en attendant mon retour. Oui, mais voilà Badaboum. Ne reviens pas. Une heure, deux heures, pas de Badaboum. Trois heures, toujours aucune nouvelle, les deux amis sont de plus en plus inquiétants. Alors, qu'est-ce que tu as, M. Kilogi? حس <تصفيق> يحفظهم <تصفيق> <تصفيق> Je vais vous raconter maintenant la suite de l'histoire Jérôme et Badaboum Alors regardez bien s'il vous plaît cette, cette image Qui résume Épisode 3 D'accord Alors Qui est-ce Ce sont deux dragons Oui ce sont Deux dragons Cracheurs de fille Alors Jérémine cherche bien sûr ses parents alors elle est sûre qu'ils sont prisonniers des dragueurs cracheurs de filets alors s'exclame il dit cracheurs de quoi de filets reprend Badaboom ces dragons sont plus bêtes que leurs pieds que leurs pieds Et cherchent toujours des embrouilles. Ils ont capturé les parents de Jérémie. À l'aide du filet, qu'ils crachent sur tout ce qui bouge. Venez, on va les livrer. Ça veut dire les parents de Jérémie. Bidinette, installe-toi sur mon crâne. On aura sûrement besoin de toi. Alors, suivez avec moi, s'il vous plaît. Épisode 3. Jérémie et Badaboum. Dans la forêt des, des dragons cracheurs de filets. Voici les deux dragons cracheurs de filets. Dans la forêt des dragons cracheurs de filets, filet. filet, le, le spectacle est fascinant et des dizaines et des dizaines de filets se balancent aux arbres. Des dizaines et des dizaines de filets se balancent. Se balancent aux arbres. Jérémie l'impression de se trouver dans un magasin de luminaires. Luminaire. Chaque filet a son locataire. Chaque filet a son locataire. Regardez ici, il y a plusieurs locataires. Et chaque filet a son locataire, comme chaque lustre a son emploi et s'il compare lustreux par ses filets qui représentent pour elle comme genre de luminaire, Jérômeine n'en croit pas ses yeux. Des avions, des fusées, des fantômes, des grands explorateurs, des mongo, fiers, des lutins, des feux foulés et les cornes et mille autres encore sont emprisonnés au-dessus de sa tête. Pourquoi font-ils tous ces prisonniers de Montel Aucune idée, répond Badabou. Même eux ne le savent pas. Jamais je ne retrouverai mes parents dans ce foyer. Ne te décourage pas. Attendant le retour de Midinet. je suis sûr qu'il va les repérer. À condition qu'ils ne se fassent pas capturer. Il s'agit de Midinette Rassure-toi Elle est bien trop mal Tiens, la voilà Je sais où ils sont Je sais où ils sont Suspendus à un boulot gardé par un énorme dragon Alors c'est Midinette qui parle ici Je sais où ils sont Ça veut dire les parents de Jermine Ils sont suspendus à un boulot gardé par un énorme dragon Est-ce qu'ils vont bien ça veut dire les parents de Jérémine, interroge Jérémine. Ils ont l'air en bonne santé. Mais je n'ai pas osé m'approcher d'eux. Ça veut dire les parents de Jérémie. Ce dragon est tellement laid. Tu as bien fait des badapums. Écoutez, voici mon plan. Et surtout, restez bien caché. Restez bien caché dans cette grotte en attendant mon retour. Oui. Oui, mais voilà, Badaboum ne revient pas, une heure, deux heures, pas de Badaboum, trois heures, trois, toujours, aucune nouvelle. Les deux amis sont de plus en plus inquiètes. Les deux amis, ça veut dire Midinet et Jérômeine. Écoute, chichote Jérômeine, écoute ces bruits sourds répétés. C'est ça, on s'approche des pas de dragon pourvu que ce soit lui. Je vais jeter un œil, je vais jeter un œil de la maison, midinette, en, son, en son volant vers l'entrée de la grotte, elle revient en s'étant, les plumes ébouriffées, la voix étranglée, oh, oh, horrible, horrible, elle, oh, elle est horrible, qui, le dragon, le dragon, le dragon, le dragon, mais Jérômeine ne peut entendre la fin des paroles de Midinette. Un bruit immense envoie la grotte. Un souffle énorme les projette contre la paroi. Quelques centimètres de secondes plus tard, un filet se referme sur elle. Ce sont des cracheurs de filets. Un abominable dragon, cracheur de filets, s'approche. Un rire énorme secoue tout son corps. Il saisit le filet dans lequel Jérôme et Midinette se sont évanouis. Puis il ressort de la grotte et le rejoint un autre dragon. Regardez ici. Voici Jérôme et Midinette capturés par ce, cet abominable dragon, cracheur de filet. Regarde, je vais agrandir un grand diable. Voilà, voilà. Voilà. Jérémie, évanoui. Une dînette aussi. Non, la, pauvre, midi, la pauvre. La pauvre maison. La pauvre mésange. Un abominable. Ici, regarde. Un abominable. Dragon. Cracheur de filets, S'approche. Un rire énorme secoue tout son corps et elle saisit le filet dans lequel, le lequel Jérôme et Midinette se sont évanouis puis il ressort de la grotte il rejoint un autre dragon un autre dragon il oh, rejoint un autre dragon et lui montre son butin l'air satisfait les deux sont ça veut dire leur proie. L'air satisfait, les deux monstres, les deux monstres, les deux monstres s'enfoncent dans la forêt. S'enfoncent dans la forêt. S'enfoncent dans la forêt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.